Bonjour bonjour tout le monde, ici Sophie et aujourd'hui je vous ai filmé une petite vidéo sur comment nettoyer votre salle de bain. Assez basique mais voilà on m'a posé la question donc je vous montre avec des produits naturels bien sûr. En, ce, euh, en soi j'utilise juste euh, deux choses, j'utilise mon mélange un tiers de vinaigre, deux tiers d'eau, une petite boule de, de métal pour les pierres et pas le mélange vinaigre et eau, évidemment. Et euh, pour le tapis de, de, de bain, on va dire dans la salle, dans la baignoire, j'utilise le savon de Marseille, enfin, le savon noir qu'on utilise pour euh, notre corps aussi. Et c'est très très très efficace. Donc je vous laisse avec la vidéo et, et voilà. Alors voici d'abord notre salle de bain. Salut. Euh, je ne sais plus si vous l'avez déjà vu. J'ai pas fait de room tour encore. C'est bientôt prévu. Donc oui, on a des enfants, donc il y a de quoi aussi les changer, enfin le changer. Alors je commence toujours par euh, lancer la machine on va dire. Euh, avec les, les essuie, les serviettes, tout, tout quoi, ce qu'il faut. Notre petite décive maison, je pense que je vous ai fait la recette, je vous le mets par là. Euh, et euh, voilà, je lance tout à 30 degrés et go. Ensuite, je fais ma recharge de couches. On n'est plus aux couches lavables. Euh, on avait fait un test et euh, c'était pas très concluant. Donc là on est aux couches, euh, c'est des pommettes euh, de la taille intermarché, à, à, à, à mais on prend les, les écologiques. On essaye un max quand il y en a. <rire> Ensuite, bah, j'enlève tout tout simplement. Première astuce, hein, enlevez tout de votre meuble. En gros tous les produits que nous avons, ou presque, vous allez voir après, sont sur ce truc. Donc le côté gauche c'est pour mon compagnon, le côté droit c'est pour moi. Et les enfants sont un peu répartis, en peu partout. Alors, je faire un petit, un petit pchit pchit du de, de mélange vinaigre et eau pour que ça agisse sur le calcaire, etc. Ensuite, miroir, mais surtout pas sur la pierre, la pierre ne supporte pas le vinaigre. Vous voyez, juste avec le vinaigre, le, oui, le vinaigre et l'eau, tout est nickel, il n'y a aucune trace, il faut juste essuyer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de traces. Euh, oui, j'ai pas fait le petit point à droite, bon voilà, je pas bien fait. <rire> Ensuite, moi j'aime bien faire les prises, donc, donc toujours de haut en bas hein, Et euh, le robinet, pareil, juste avec le vinaigre et eau Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Alors, la pierre, je vais le faire avec la boule métallique Donc je mets un petit peu d'eau et après je gratte En fait, qu'est-ce qu'on enlève On enlève les résidus de savon Qui sont restés un peu calés et, euh, et puis je nettoie toujours Je ne sais plus comment ça s'appelle ça mais bon voilà et une fois par mois, je nettoie l'intérieur. Là, c'est toutes les semaines. Je fais le nettoyage de la salle de bain, toutes les semaines. Et, euh, ou si il y a vraiment besoin, une deuxième fois. Et euh, à l'intérieur de la bonde, c'est la bonde, je crois, euh, je fais ça une fois par mois. Pareil pour la baignoire. Et Ensuite, on remet tout en place. Alors ça, c'est mon, mon rasoir de sécurité. Si vous voulez, un jour, je vous montrerai comment je m'en occupe. Et ici, c'est le reste de nos produits. Et ça, c'est tout ce qui est... Euh, cheveux pour les cheveux les serviettes donc d'un côté serviettes douche serviettes euh, serviette de bain et de l'autre côté c'est serviettes de main habité et en dessous c'est les tapis de bain et les gants voilà voilà voilà ensuite ben, je nettoie le meuble pareil donc c'est un, un meuble d'alinéa qui en bois mais traité pour supporter l'humidité c'est un meuble de salle de bain hein. et donc je, je nettoie depuis toujours avec ce mélange eau et j'ai aucun souci euh, il est un peu laqué, donc il a pas enfin, laqué, le... la peinture est un peu laquée. On retrouve des bouts de savon, je vois bien. Et euh, donc, du coup, il n'y a pas de souci. Et, euh, et voilà. Hein. De... Faut mon <rire> J'utilise un, pi... un chiffon microfibre. oui. Et pas des essuieuses, parce que je connais des personnes qui lavent leur salle de bain leur avec des sopalin. Ça, c'est vraiment pas cool. <rire> Ensuite, bah, le truc euh, repose-savon, là, on le met aussi du savon, on n'essaie de pas trop laisser couler l'eau. On essuie et hop, on est paré avec le petit savon. Nickel. Je nettoie aussi un petit coup de vinaigre et eau sur le matelas pour le change, histoire de désinfecter de nettoyer, même s'il y a toujours une serviette dessus. Et ensuite, ben voilà, je peux faire l'inox, on va dire, et le carrelage. Alors le carrelage, je fais soit avec le, le chiffon ou le microfibre. Et si je vois que ça accroche un peu trop, euh, parce qu'il y a du calcaire qui s'est formé ou autre, euh, j'utilise du coup, en général une fois par mois, euh, j'utilise voilà, la, la petite boule en métal. Et on enfin. prend. Et puis, je, voilà, je repasse un petit coup de... Je nettoie évidemment la, salle, la, la poubelle avec le vinaigre et aussi un peu plus d'eau de et hop, on y go Je vais le fais une fois par semaine et donc du coup, ben et en plus, on n'a pas trop de déchets, on va dire, à part ça, En fait, ce sont des couches, c'est la poubelle des couches presque et des cotons-tiges en papier là et euh, voilà. Donc du coup, ça va. L'odeur n'est pas bonne hein, avec des couches, mais il n'y a pas non plus de trucs cracra dedans, on va dire, donc c'est facile à laver. Ensuite, je fais ma baignoire, on mouille un peu, on rince un peu, on va dire, et après, hop, je frotte. Je frotte avec ma petite microfibre, et si besoin, toujours la petite boule. Là, si vous avez des petits résidus, si vous prenez des bains, avec les bains des enfants, parfois on a des petits résidus, savon, etc. Voilà, et bien je frotte avec la boule en métal aussi. Je fais ça depuis 4-5 ans, j'ai aucun souci, pas, trop, pas de griffes, pas de... Enfin, je sais pas vous expliquer. J'y vais doucement aussi, j'appuie pas comme une forcenée. <rire> Donc voilà. Alors, une des choses qu'on devrait refaire bientôt, c'est les joints de la, de la baignoire. Normalement, on est censé faire ça tous les ans. Ça fait 2-3 ans qu'on n'a pas fait, j'avoue. Pour le tapis de la salle de bain et de douche. Alors, côté pile, tout va bien. Enfin, côté face, tout va bien. Côté pile, on voit en fait que j'ai coloré mes cheveux souvent en rouge et au hainé. Et euh, donc, tout ce qui est résidu de, de, de savon et tout ça, ça part. Mais les colorations du hainé et du, du rouge ne partent pas. Vous savez quand je prends ma douche ou quoi, ben forcément en rinçant, ça se décolore un peu, ça dégorge, mais ben voilà. Je nettoie le sèche-serviette, barreau par barreau. Et aussi la prise. Ça va vite, hein, un petit coup de plop plop plop, et puis voilà. Hein. Et euh, voilà. Ensuite la fameuse machine à laver qui fonctionne. Donc là je vais doucement, je fais attention de ne pas bouger tous les programmes. On a une petite, donc qui se charge vers le haut. Euh, pour 6 kilos, on est 4. Bon, ça nous va très bien. On fait 2, voire 3 machines par semaine. Et je fais aussi les plaintes. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me demander d'autres pièces de la maison. Moi, j'adore nettoyer et euh, ranger, etc. etc. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter ce que vous vous faites dans votre salle de bain. Et je vous dis à la prochaine. Ciao